Alors combien pouvez-vous gagner Investissements, ce sont maintenant composés. Beaucoup diront que vous pouvez gagner de l'argent. Cirque sur les promotions et les organismes sur quoi ou les montent ou le stock baisse lorsque vous ouvrez. Compte à l'ombre sur la banque Alpha Bank et. Différentes banques plus bruyantes de Russie. Ici tu peux d'ailleurs. Acheter c'est mieux que. Des pots bancaires et. C'est peut-être même mieux que des actions si. Vous livrez en plus de l'argent c'est mieux si. Complètement en sécurité si vous ne savez Savoir à propos. Stock ce qu'il faut faire là-bas oui. Mieux ce film, les dépôts garde l'argent. Il accepte qu'il faut l'attraper à temps. En temps réel si vous aussi. Beaucoup d'ouverture de stock alors vous serez confus. Et vous aurez tous les mois si vous êtes. Vendre beaucoup pour acheter juste. Cliquez sur voir leur vendre de la pâte promotion. Macro Google Stock Stock to Pack fausse sceptique dans de nombreux ukraines aussi. Vous pouvez acheter des actions. La phrase s'appelle. Blanc une icône blanche juste. Ouvre sur les investissements et téléchargez comme ça et. Je vais te construire alors il s'avère que je. Appelez la vidéo et entrez si vous pouvez trouver. Là-bas regarde la fin. Vidéo. Si vous ne le trouvez pas, écrivez à. Je vais écrire un clip vidéo dans les commentaires, et bien, là, acheter de la crypto-monnaie est également le même que, et partage mais à travers le terrain puis un autre médecin encore, tombe parce que comme je le vois pour le Bitcoin, encore plus difficile, mais je viens d'acheter une foule, ou plutôt, j'ai déjà vendu et voir que Bitcoin a encore grandi, Ça tombe grandit quand c'est évidemment interminable tomberez, vous irez très probablement bien en hiver. Alors vous pouvez le vendre cette lecture. Je n'ai pas besoin de l'acheter maintenant je l'ai vendu. Car acheter attendre longtemps donc entre moment je dirais une fois par semaine. Il pourrait s'avérer. Qui programme le programme est bogué. Actions Porsche en crypto-monnaie. Eh bien, vous pouvez sur d'autres sites, mais je n'ai pas encore. J'ai essayé, alors je vais le faire. Sur les dividendes, dividendes, ils peuvent. Juste un gouffre. Si vous achetez des actions, elles disparaîtront. Ils peuvent immédiatement dire d'entrée. Connectez-vous, nommez ceci lorsque vous jouez à ceci. Il a fallu réduire tout le « As-tu vu la vidéo ?» Vous pouvez alors constater que cela s'achète souvent. Puis moins sans plus elle sautit sur. Le nombre de vidéos est d'environ 100 vidéos. Peur là jusqu'à 100 vidéos peuvent être trouvées. Si vous êtes tellement intéressé, là seulement. Un autre schéma. J'ai bu mon ami. Si vous voulez gagner passivement sur la banque de tous les trésors, alors c'est ce que nous avons. Un problème est apparu, c'est que la banque dépôt en Russie nombre maximum. Vous pouvez investir 1 400 000 roubles. Mais si vous gardez le siècle 1 500 000, les roubles ne sont pas la 2 millions de cire de ça. En général, il est illimité dans ce qui est possible. Tout régler. Si vous avez ce montant, vous devez prendre avant et que tout le montant a mouillé. Parce qu'un jour tu verras quoi poster, dire ce montant. Un peu mais je gagnerai ce que je partage avec lui. En quelque sorte ça va tomber comment ça marchait. Personne investies qui ont parlé, si vous êtes plus nombreux, millions. Mieux investir dans plusieurs entreprises si vous en avez déjà plus. Plus d'un million pour investir des objets. Il y a aussi une règle. Seulement là seulement pour autant que je comprenne. Se développe en 8 fois il y a deux ans. Je n'ai pas encore essayé l'entreprise. Et là, vous avez besoin d'au moins 100 000 runia. Essayez. La Russie et ça aussi je ne sais pas le commentaire. Essayez tremper. Parce que ça n'a pas marché. Ouvrir un compte de courtage Puis-je ouvrir un compte de courtage Note cette vidéo si vous voulez Tes pensées peuvent être ouvertes par n'importe qui C'est quand tu ouvres tu peux déjà là option dans les banques royales comme je le comprends seulement Il y a des stocks qui viennent tout de certains Banques différentes tout cela vaut mieux que dans Misez sur les dépôts de la façon dont vous épargnez Si vous devez collecter sur le dôme que vous achetez et ne peuvent pas gagner quelque chose de mieux. Ouvrir un compte bancaire. Plus précisément déposer. Jusqu'à ce que vous puissiez les enregistrer, bien sûr. T'as trempé ici, énorme, qu'est-ce qu'il y a là Environ rouble 800 000 roubles. C'est comme ça qu'il fonctionne. Ou juste tester parce que. peu à l'avenir et. C'est plus facile de le faire. C'est qui donc ces 70 vues du max. Brusquement à la fin de la vidéo il y a comme ça. Comme ça mais où il n'y a pas le droit de se tenir. A gauche là partout où ils se tiennent 4 à partir de rien neuf. Les vidéos sont très utiles comme pour n'importe quel compte. Ou investir 1000 roubles il y a différents. Vidéo si vous êtes ici comment s'en sortir Écrivez dans les commentaires, j'écrirai aussi. Oui, et j'ai trouvé la réponse à la question. La réponse à... Je voudrais aussi écrire la question. C'est plus facile pour vous d'écrire dans les commentaires à tout le monde. Warren Buffett est notre plus grand investisseur. Tant si vous avez investi 1000 dollars, son entreprise à l'aube de son existence. Maintenant que 1000 deviendrait 17 millions de dollars. Comment Buffett est-il devenu si... réussi tout cela grâce à des investissements dont la règle principale adhérent à. Écoutons ce que Buffett raconte. Lorsque nous embauchons des travailleurs que nous recherchons, des personnes avec trois qualités fondamentales pour nous, avons besoin de gens intelligents, nous avons besoin d'énergie et nous avons besoin de décence. Et s'il n'y a pas de décence, alors ne ruinez l'entreprise si vous comprenez soudainement. Personne déshonorante, il vaut mieux qu'il. était encore paresseux et moussé, vous n'avez pas besoin esprit malhonnête travailleur énergique les investisseurs sont exposés à de faiblesses humaines elles sont faciles s'exciter en jouant à la bourse et après avoir regardé en arrière il parle habituellement comme ça l'année dernière et un bon profit c'est être à... je veux en avoir plus Alors je suppose je vais prendre un prêt Eh bien vous quelqu'un pense que je n'ai pas l'année dernière il mon voisin a gagné sur partage beaucoup d'argent bien qu'il ne je suppose que cette année je ne vais pas le en général tout l'effort avec le recul quand les gens regardent le passé ils voient les investisseurs ont gagné beaucoup d'argent ces dernières années, il décide de prendre une chance acheter des actions puis plus. Les stocks sont encore plus gros et le prix, regarde en arrière voir, ne les a pas gagné du tout et est venu à. L'investissement de retrait est une idée. Dans le même temps, il ne se soucie génère entreprises qu'ils achètent. Incroyable, ils fonçaient. En gramme, j'ai des opportunités incroyables. Appris à, à acheter par quantité. En 49 ou en 50, quand je... M'a reconnu ça m'a beaucoup à la recherche de ce qu'on appelle aujourd'hui. Mégaux de cigarettes, Cette approche des actes basée sur un cours très simple. Imaginez marcher dans la rue. Chercher des cigares. Mégaux de cigarettes et si méchant. Humide dégoûtant, propre. Tu lèves encore les nouveaux serrages. Tendre la main aux méchants et jeter. C'est gratuit mais en cas de promotion ce pas cher et vous continuez à chercher le prochain. Mes go de cigarettes traîne encore une. S'en est occupé pendant de nombreuses années. Bug oui vous pouvez gagner quelque chose pour cela. Mais un film sérieux ne ferait pas pour. Les gros bénéfices doivent acheter des actions Des entreprises prospèrent alors aujourd'hui. Je préfère acheter des actions dans une banque. Plus chère qu'une mauvaise entreprise, plus rentable. J'ai des croyances à l'ancienne. Je pense que vous ne pouvez vous attendre qu'à un revenu. De ces domaines dans lesquels vous comprenez. Je dis que comprendre quelque chose que je ne comprends. Je veux dire que je comprends que l'entreprise produit est tout temps. Comme ça je veux dire je comprends. Processus économique. À quoi ils ressembleront dans 10 sous. 20 ans par exemple. Moi en général. Imaginez ce qui arrivera à l'économie. Entreprise de chewing-gum. Elastique briglé après 10 ans. Internet n'a aucun effet sur. Les gens mâchent du chewing-gum. Il n'y a rien dans ce domaine. Ne changera pas donc si vous avez de gros. Investissement sur le marché du chewing-gum Offrez-vous de la gomme à la menthe givrée Mente douce aux saveur fruitées Le même sera sur le marché dans 10 ans Bien sûr, je ne peux pas donner de ch** Les revenus des compagnies fluviales l'avenir mais Il n'y aura pas de surprise L'évaluation de l'entreprise de cette manière est ce que j'appelle ma spécialisation Je comprends ce que l'entreprise fait Je comprends et je comprends les processus économiques Ses avantages concurrentiels Nos plus grosses erreurs mon erreur n'est pas la nôtre, que suis-je de plus? Juste faux donc c'est ça. Mon erreur n'est pas la nôtre, juste faux donc c'est ça. Que d'accord possible et c'était dans ce -là. domaine que je connaissais bien. Était en spécialisation combat et pourtant je n'ai rien fait et c'est ennuyeux. Les erreurs ne sont affichées nulle part. Notre entreprise Bercher a frappé. Perdu au moins 5 à cause de moi. Milliards de dollars à cause d'il y a 20 ans. Prendre seulement une hypothèse. Association rencontrée par l'entreprise. Certains problèmes et nous pourrions. Je n'achèterai pas toutes ces. Inquiète si c'était Mike R. S. S. Parce que dans ce domaine il et les droits et a aucune raison de s'attendre à ce que j'obtienne. Revenu important de Microsoft ou vente de fèves de cacao ou quelque chose de similaire. Mais je ne me suis pas familiarisé avec association hypothécaire suffisamment et a raté une bonne chance. Et Des moments comme celui-ci que vous ne verrez. Rapport d'investissement standard. Je connais la vérité, le coût de telle erreur est le profane ne sait rien à moins. Je ne signalerai pas moi-même. Rapport Parfois tu sais que tu veux te confesser, il est important de se souvenir de ce qu'il y a de, ce qu'il ne faut pas faire et regretter. La vie nous offre constamment. Opportunité doit être utilisée. Si vous avez la chance de participer. Quelque chose de grand ne le manquez pas avant. Si ce n'est pas une chance particulièrement, ne le manquez toujours pas, d'utiliser le Opportunité tant qu'elles existent, il n'y a aucune garde que demain la vie t'offrira. Origine des options. À l'égard des entreprises qui. Nous appartenons complètement, nous ne le sommes pas. Pas vendre n'importe combien pour. On leur promet si on parle de notre entreprise de confiserie Cisco et délai Veulent des nouvelles gonflées et autres, même qu'on veut les acheter à des prix exorbitants, on ne peut vendre peut-être que je me trompe. Question mais pour moi c'est ça. Appartient à Barcher complètement comme ça. L'approche semble être assez patchée pour ma vie. Assez de vin laisser un héritage. La charité passe tout. Les autres sont des employés de l'entreprise. Comptez sur notre constance et tout. Vendre juste parce que quelqu'un a fait, des billets devant le nez c'est tout. Comme vendre ses enfants pour, quelques billets neufs que nous n'avons pas. Nous ferons et il est important que nos partenaires savions que nous n'irions pas pour une telle vente. Le respect se construit là-dessus avec, certaines sociétés auxquelles nous adhérons. La même approche si nous n'avions pas. Assez d'argent, nous nous sommes accrochés. Possibilité alors peut-être quelque chose que nous aurait fait différemment, oui, mais maintenant nous vendre des entreprises uniquement en dernier recours. Quand quelque chose a changé pour le pire, côté peu vidéo. Les indicateurs économiques sont fortement ont changé et cela se produit. Nous vendrons des actions simplement parce qu'ils ont augmenté de prix ou utile. Question du public s'il vous plaît. Bon, Mr. Bofin, j'ai deux cours. Question 1. Comment déterminer le prix de l'action Eh bien, la valeur intrinsèque et plusieurs indicateurs disons-vous. Savoir ce que le jour à venir nous pré. Pouvez-vous prédire combien de profits recevoir de la société d'aujourd'hui Certains jours dans le futur à partir de ce. Les montants soustraient le taux d'intérêt. Obtenir la valeur intrinsèque de l'action. Franchement la seule raison. Investir et investir votre argent. Et la perspective d'obtenir plus de. Investir correctement, toute l'idée d'investir sur cela se construit et lorsque obligations qui vont investir. Il est facile de calculer combien de profits. Ce changera cela et regardera le cours de l'action. Mais en général, il est lorsque vous. Prix de l'action et en lorsque les, les actions. et information est, est disponible et c'est juste. Changera cela avec le dans les analyses. Étudier certificat pour cliquer, étudier ce qui font Représenter l'entreprise et émettre le informations sur la valeur intrinsèque, alors ils peuvent soumettre leurs pensées. Combien pouvez-vous gagner pour les entreprises, lorsque l'entreprise achète de nouveaux équipements de production Pense. Aussi combien ça lui rapportera des n'importe quelle école de travail aussi pour les grandes entreprises. Supposons que vous pouvez acheter société Coca-Cola à ce jour, d'une valeur de 110 à 115 milliards de dollars, bien sûr si c'était le cas tu avais 110 à 15 milliards supplémentaires, alors vous, attends moi n'écoute pas, je te bois mais, imaginez que vous les avez. Acheter du Coca-Cola avec tout cette, si l'achat n'a porté ses fruits qu'après des années. 200 ou 300 a de inutile de penser à changer. Les taux d'intérêt sont tous, combien d'argent sortez-vous? Les entreprises ne sont pas ce que disent les analystes. Pas qu'il convient d'actions sur le marché et non dans. À quoi ressemblent les graphiques uniquement dans? Profit que l'entreprise apportera-t-elle? La logique convient en tout cas acheter. L'amour et si ma maison est un chalet ou n'importe, un autre atout à tout jusqu'à vous voulez Déboursez maintenant pour obtenir. Une grande quantité de flux est importante pour répondre trois questions combien toucherez-vous lorsque obtenez le et combien vous dedans. Bien sûr. C'est mon approche pour calculer l'interne. Prix de l'action, quel que soit. Nous achetons à la fois toute l'entreprise et le sort où. Les stocks pour moi sont un seul et même moi. Je regarde l'entreprise et me réponds. La question est une sorte de mouvement cette entreprise aidant. Combien de temps est un autre indicateur important Et la société capable de mettre en cirque 1 et les recevoir La musique. Revenus comme Bercher par exemple nous perce des dividendes, mais nos rendements. La valeur actionnariale ne fait que croître. Comment évaluer une telle entreprise Bercher est évalué à environ 105 milliards de dollars si vous achetez tout. Il est important pour l'entreprise de comprendre si nous, vous apportez des bénéfices assez tôt. Pour rentabiliser l'achat au prix actuel d'intérêt ça vaut le coup. Débourser pour notre entreprise ici c'est la question que vous devez vous poser, tu ne connais pas la réponse. Ne vaut pas la peine d'être acheté, promotion pour la bonne chance comme un vos voisin peuvent investir dans ce entreprise, mais si vous ne connaissez pas les réponses à, les questions que j'ai posées attendent. Loin de tel et je ne connais pas les réponses à ce sujet. Les sociétés internet par exemple d'autres domaines et je n'y suis tout simplement pas. Investir, je ne peux même pas croire qu'un tel. Règle simple et claire de Warren. Le fait apporte un revenu si élevé. Mais le plus difficile, c'est de nombreux investisseurs. Pensez rationnel. Ceux-ci doivent être strictement respectés. Règle et ne jamais céder aux émotions. Et si vous pouvez le faire, vous serez parmi ceux qui ont gagné sur des investis une fortune. Avec vous, il y avait des intérêts contre réunion.